Y'a pas vous avez bien quoi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo épisode 2 des histoires bizarres des réseaux sociaux Je suis très content que vous ayez bien apprécié euh, l'épisode 1 Franchement vos retours étaient top et euh, voir que ça vous plaît c'est lourd Moi j'aime bien faire du storytelling en plus pour certains vous aimez bien la manière dont je le fais donc c'est un honneur Et puis vous prendre un épisode 2 c'est cool D'ailleurs je vais continuer et je tiens à prendre un petit instant pour mettre un petit mea culpa sur euh, la première vidéo Dans la mesure où apparemment la troisième histoire de Zilianopé était un petit peu différente C'est à dire que c'était pas un valide qui se faisait passer pour un handicapé mais c'était peut-être un handicapé qui en avait rajouté de ce que j'ai compris dans la mesure où il était capable de marcher un petit peu sur certaines distances et apparemment quand il s'est fait prendre, en réalité il aurait eu une réaction un petit peu pas ouf, ce qui a aussi un petit peu engendré ce ban et, et, et compagnie et tous ces dramas autour de lui. Il en aurait parlé dans une interview et j'ai vu des commentaires qui m'ont rectifié donc euh, je tenais à mettre un petit mea culpa, si j'ai donné des informations qu'elles c'était pas parfaitement exact eh ben, c'est important que la vidéo d'après je puisse euh, me rectifier donc euh, voilà, j'ai fait ce petit mea culpa je pense qu'on peut continuer. Donc vous avez capté, je m'amuse avec mon gars Jarod à aller trouver des petites histoires qui se sont passées sur le Twitch international, ou alors sur TikTok, sur YouTube, sur Insta, sur Twitter. Et puis je viens, je vous les raconte, et aujourd'hui, mes amis, je peux vous dire qu'on a du lourd. On a des gens qui sont pas super super intelligents. Alors aujourd'hui, ça fera peut-être un petit peu moins peur, hein, je tiens à le dire. Mais c'est quand même assez cool d'en de, parler et d'en discuter. On va commencer encore une fois avec TikTok. TikTok, et est le réseau social du diable. Le réseau social où n'importe qui qui n'est pas connu poste un TikTok à 8 h à 200 000 vues à 18 h C'est magnifique ce réseau. C'est pas ce que ça vaut une vue TikTok. C'est trop marrant. <rire> Moi, j'aime bien ce réseau. En fait, j'aime bien ce qui en provient, en tout cas, parce que à chaque fois, tu sens que c'est un monde un petit peu peu à part et que les jeunes là-bas se laissent aller. En parlant de jeunes, aujourd'hui, je vais vous parler de Tessica Brown. Qui est Tessica Brown C'est une américaine, TikTokeuse elle-même, et qui aime bien suivre les trends, proposer des contenus, faire des trucs. Et notre amie Tessica Brown, si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'elle a fait une dinguerie. Et elle a gagné le titre, je pense, de personne pas super intelligente, mais qui a voulu quand même se faire remarquer. Et mon dieu, comment est-ce qu'elle a fait C'est assez drôle. Donc Tessica Brown, elle a voulu faire une sorte de challenge TikTok, d'accord Elle s'est filmée, elle a eu une super idée, elle voulait se faire une coupe de cheveux super nette. Genre bien plaqué, bien propre et tout Et pour le faire vous allez me dire d'accord Bon bah elle a des vœux, chez tout, tranquille Elle veut se plaquer les cheveux, vas-y y'a pas de souci. Elle peut prendre du gel, elle peut prendre de la laque Tessica Brown elle est allée prendre de la Gorilla Glue Qu'est-ce que c'est la Gorilla Glue Je vais vous expliquer ce qu'est la Gorilla Glue Parce que déjà la glue je pense que ça t'a fait faire un petit peu hein, du, du, du, du, du truc La Gorilla Glue c'est pas une glue euh, normale C'est pas une glue, une glue classique que tu trouves comme ça dans des trousses de gamins C'est une colle qui est utilisée pour des matériaux Comme le bois, le verre la pierre, le métal et la céramique. Alors, c'est une glue qui s'active avec l'humidité. Alors, autant te dire que quand Tessica a essayé d'enlever ça avec l'eau, elle s'est retrouvée dans la barbe à merde, mon pote. Donc, elle s'est retrouvée dans la barbe à merde. Et la buzz immédiat. Buzz immédiat. Tout le monde se, se, se, se rue sur cette histoire. Bon, putain, mais la meuf, elle s'est mise de la colle partout dans les vœux. Qu'est-ce qu'on va faire, frère Donc, tout le monde s'empare de l'histoire. Elle fait le buzz. Ah, ah ah Des moqueries, des bails. Mais il y a quand même eu des gens qui ont eu un petit peu de la peine. En tout cas... Plusieurs centaines de personnes. Parmi ces plusieurs centaines de personnes, on a pu retrouver un certain Michael Obeng. Et Michael Obeng, en fait, c'est un chirurgien qui est spécialisé dans euh, les opérations réservées un petit peu euh, à la plastique, aux stars. Apparemment, il est un petit peu connu. Donc, il a eu de la peine quand il a vu ça. Il a dit écoute, tu sais quoi, Jessica, on va te sortir de ta barbe à merde et je vais t'opérer. Ah, parce que oui, oui, la glu, là, pour l'enlever, bah, il a fallu une opération. Une opération pour lui retirer tous les cheveux. Et on lui a retiré tous les cheveux. Ça a eu lieu. Il y a des images qui existent. Et euh, Jessica s'est fait retirer tous ses cheveux et s'en est fait. Réimplanté. Mais Michael O'Bank, c'est pas le seul qui a eu de la peine, parce que Jessica a eu un GoFoundMe qui a été ouvert en sa faveur, et elle a recueilli plus de 20 000 dollars sur le GoFoundMe avant que ça se soit un petit peu bloqué. Elle a reçu les sous, et GoFundMe a juste dit, bah, il faut qu'elle soit honnête vis-à-vis -vis de l'utilisation qu'elle va en faire, parce qu'au début, c'était là, ouais, je des dizaines de milliers de dollars qui montent pour une gamine qui s'est foutue de la glu dans les cheveux. Est-ce que c'était un buzz? Est-ce que c'était voulu? Est-ce que tu vois? Et donc, du coup, bah, elle a reçu ces 20 000 balles, et d'après elle, elle va les donner à des associations qui militent pour justement les chirurgies réparatrice etc. Bon après à l'échelle d'une chirurgie réparatrice je pense que 20 000 balles c'est pas grand chose, je pense qu'en termes de coûts c'est un peu plus élevé que ça et que ça fera pas grand chose mais si elle les a vraiment donné c'est tout à son honneur et si elle les a pas donné bah <rire> écoute c'est pas ouf mais en tout cas franchement se foutre de la glu dans les veuxches <rire> le thé moi j'imagine le moment c'est comme quand tu prends du pento, c'est le moment où tu te il te coupe, tu te peux coup comme ça clac tu vois, vraiment horrible. Donc, elle s'est foutue toute la glu, de l'eau, clac, et devoir se refaire tout ça. Bah, c'est bien parce que Tessica Brown, elle a pu vivre l'expérience Yass encore en Turquie. Bon, j'ai envie de te dire, chacun observe sa voix. Hein. <rire> repassons sur du plus conventionnel pour cette deuxième histoire et repassons sur Twitch. Aujourd'hui, nous en parlons de Trick2G. Les vrais OG de Twitch connaissent Trick2G parce que c'était un gros streamer à l'époque, en 2015, etc. Pareil, même vibe que Soda Popin lors du premier épisode. C'était un mec qui faisait des milliers de vues à l'époque en jouant League of Legends et était même très connu pour jouer Udir. Voilà, Pour vous dire la toxicité du mec, quoi. Et à l'époque, une des grandes modes de Twitch c'était de faire des lives 24 heures pour pouvoir justement un petit peu hyper tout le monde, recevoir beaucoup de dons et des subs. Sachant que en 2015, pour certains, Twitch payait plus je vais vous dire pourquoi Twitch payait plus pour certains, c'est parce que à l'époque les subs étaient beaucoup moins on va dire démocratisés d'accord c'est-à-dire que les subscribers il euh, bah, y en avait pas énorme, il y en avait hein, des mecs qui en avaient euh, parce qu'ils avaient les émotes dans le chat et tout machin c'était cool mais c'était surtout une méta Twitch à l'époque où il y avait beaucoup de donations donc les mecs avaient le lien de leur Paypal avec des petites triggers alertes et tout et à l'époque beaucoup de gens donnaient voire certains donnaient des très grosses sommes et c'était pas rare d'aller sur des Twitch de gros streamers américains et de voir que des donateurs leur avaient donné 20, 30, 40, 50 000 balles et c'était euh, wesh euh, c'était un truc de... d'ailleurs je pense que pour un prochain épisode d'histoire, je peux vous raconter les histoires des plus gros donateurs de Twitch parce qu'il y a eu certaines légendes qui ont euh, circulé à cette époque-là. Dites-moi en commentaire, ça vous intéresse. Enfin, ça vous intéresse, pardon. Donc à cette époque-là, Trick2G, on est en 2015, il fait un live 24 heures pour. Ah! Bon, il fait la communauté, Argent, Seb et tout, la classique. Son live se passe très bien, il fait du League of Legends et il termine tranquillement, d'accord, en discutant avec sa commu, on le voit sur les images avec le petit Team 2G derrière, etc. Il a une sorte de basement, tu vois, il est placé et tout, il est tranquille, il est bien. Il reste 3 minutes dans le stream, d'accord, donc ça fait 23h57 qu'il est en live. Et là, arrive, se passe un truc très bizarre parce qu'il y a des policiers qui rentrent en live. Les policiers rentrent et l'arrêtent sur place. Et là, je sais que ça va parler à plein de monde. Le swatting. Le swatting, c'était une méta Twitch qui, en 2015, il y avait plein de petits malins en France et ailleurs qui s'amusaient à appeler la police. T'sais, ils se faisaient limite passer pour la personne. Ils disaient Ouais, j'ai tué ma femme, machin, nana. Ouais, je, je tiens telle personne, nana. Ouais, j'ai séquestré. Bref, ils appelaient la police, ils inventaient un truc. Ou alors, c'était comme un call de dénonciation. Et euh, derrière, et bah, du coup, la police arrivait en se disant sur place Il y a un meurtre. Ou alors, il y a une situation très chaude. Donc, ils arrivaient armés jusqu'aux dents. Et quand ils ouvraient ta porte, c'était pas pour te vendre le calendrier des pompiers. Donc, en France, ça s'est passé. Sardoche s'est déjà fait swater. Domingo s'est déjà fait swatter, le plus connu en France qui s'est fait souhaiter parce que ça s'est passé en live c'était Bibix, d'accord. Bibix s'était fait, fait souhaiter en live, il y avait la police qui était rentrée en live pendant le truc. Et la plupart du temps en plus à l'époque c'était fait par une personne en France, je sais plus comment elle s'appelait, mais il me semble qu'en plus cette dernière a fait un peu de la tôle pour ça derrière. Donc voilà pour le petit Annie Croche, je vous explique le swatting. Donc là, dinguerie, le live 24 heures de Trick 2G se conclut par un swatting avec des gros policiers qui rentrent. Mais là, tu se... commences à regarder un petit peu et il se passe des choses bizarres. Parce que notre ami Trick 2G au moment, où il se fait arrêter. Pour un mec qui se fait arrêter, il est bien souvent rien dites-moi et puis attends les mecs qui rentrent avec des gros gilets swat comme ça c'est un peu gros quand même puis surtout quand on voit une séquence où il y a un gars il récupère une bouteille en plastique et il tape un policier avec what the fuck frère tu ajoutes les éléments bout à bout tu ajoutes les réactions du chat qui vont vous vendre le truc directement et c'était un faux swatting c'était un faux swatting trick 2G à l'époque en 2015 avait organisé un faux swatting pour surfer un petit peu sur la vague et pour conclure son live 24 heures de toute beauté et j'ai envie de te dire que c'est quand même une bêtise parce que c'est soit une très mauvaise blague tu sais genre mauvaise idée en mode ouais bah j'ai voulu finir live 24 4 heures, ça c'est, voilà, c'était pas l'idée du siècle et tout. Sauf qu'à l'époque, ça faisait rire personne. Beaucoup ont pensé que, en réalité, ils voulaient obtenir euh, du buzz grâce à ça. Parce que les personnes qui se faisaient souhaiter gagnaient beaucoup de, de reconnaissance et étaient, euh, tu sais, ça, ça faisait un gros coup de pur. Mais, oh putain, le dingue, il s'est fait souhaiter, on va aller le voir, tu vois. Et trick 2 dit je pense qu'il a voulu un peu jouer sur cette vibe. Et malheureusement, il a pas pu trop y jouer parce que Twitch l'ont regardé, ils ont dit, attends. Alors, je suis en train de consulter l'heure, là, sur ma montre calendaire. là. Et je pense vraiment qu'il est l'heure que te faire foutre en fait. Et donc du coup Twitch l'a banni et euh, Trick2G s'est retrouvé banni. Après il est revenu derrière, il stream encore à l'heure actuelle et il a toujours streamé. Il a beaucoup moins de monde maintenant sur celle-là il fait plus que 1000, 1200 viewers, je suis allé voir son Twitch tracker. Il a un peu euh, passé de mode entre guillemets, mais bon, rester 6 ou 7 ans sur la plateforme, c'est déjà énorme. Mais à cette époque-là, il s'était pris un shitstorm énorme et il y avait très peu de personnes qui avaient été au goût de cette blague de ce faux swatting un petit peu grossier, j'ai envie de vous dire. Mais trick Trick2G, encore, tu vois, c'est un petit peu soft, j'ai envie de te dire parce que le mec invente un faux swatting mais dans le fond derrière, il y a personne qui a vécu une vraie dinguerie avec ce que je viens de vous dire. Là, on va passer à une personne qui a vécu une vraie dinguerie. Je vous parlais de Ice Poseidon. Ice Poseidon, c'était un streamer qui, en plus d'avoir un nom archi stylé, Ice Poseidon, oui, Poseidon de glace, mais magnifique. Donc en plus d'avoir un pseudo stylé, c'était un mec qui faisait des live IRL, d'accord Donc live IRL classique. Si tu prends ton téléphone, même vous avec votre appli Twitch et que vous le mettez à l'horizontale, vous pouvez streamer très facilement. En plus, si vous avez une bonne connexion, et eh ben en général, la qualité est très bonne. Le son est ok. Ou alors souvent, ce qu'ils utilisaient aussi à l'époque, c'était le backpack Twitch. Donc c'est un sac à dos avec dedans une sorte de petit appareil qui va récupérer les images d'une caméra qui va souvent se tenir sur l'épaule. Le son, qui en plus va avoir les cartes SIM à l'intérieur et qui permet de faire des live IRL de plus grande qualité. En général, je vous le dis, ce backpack à faire euh, pièce par pièce coûte à peu près 1500 à 2000 euros et Twitch avait même des backpacks qu'ils envoyaient de temps en temps à des partenaires. C'est ce qui avait permis à certains comme Kamel ou d'autres de pouvoir faire des lives IRL comme par exemple, quand ils étaient allés au Japon. Donc voilà pour les lives IRL, je vous ai introduit un petit peu la chose. Maintenant on va parler de Ice Poseidon. Ice Poseidon, c'est un streamer voilà qui, comme je dis, faisait aussi des lives IRL. Et il avait un vol à prendre. Donc il avait un vol à prendre, tranquille, le mec passe la sécurité et tout. Et après avoir passé la sécurité, il a deux ou trois heures à tuer, classique. Donc à ce moment-là, soit tu essayes d'aller te faire arnaquer au Duty Free en te disant je vais aller prendre une connerie pour ma meuf. Ou alors tu te fais pas arnaquer au duty free et t'as acheté de l'alcool et auquel cas t'es un petit film voilà hein, on vous félicite pas ou tu te fais braquer aux différents restaurants que ça te propose bref t'as capté maintenant les aéroports c'est des vrais hubs il vraiment voilà les trucs à faire sauf que Alex lui il se dit bah tiens je vais juste aller chercher un Starbucks et vu que je me fais chier j'ai envie de stream j'ai envie de parler avec des gens donc on va passer le temps on va faire ça donc il se pose dans un lobby de l'aéroport et il commence à discuter en live avec les mecs Il discutent en live voilà je suis à l'aéroport et tout forcément les premières questions c'est bah tiens qu'est-ce que tu fais Où est-ce que tu vas nana machin et là, il commence à dire bah écoutez là je suis à Phoenix il me semble et je vais dans telle ville et tout mon vol est dans tant de temps et euh, voilà je rentre chez moi Où je vais à un événement Et puis il discute Et tout classique nana Sauf qu'en discutant Qu'est-ce qu'il fait Naturellement Il commence à donner des informations finit son live Parce qu'il arrive Pour reprendre son vol Il monte dans l'avion à un moment Il vient se faire récupérer par plein de flics, plein de flics aux Etats-Unis. Et là, vous commencez à faire la connexion dans votre tête. Qu'est-ce qui s'est passé Un viewer s'est amusé à compiler les informations, à noter son nom et prénom, à savoir l'aéroport d'où il partait, le vol qu'il prenait, la destination où il allait. Et il a appelé la police pour prévenir qu'un mec avait des explosifs sur lui dans ce vol et voulait se faire sauter. Dans un pays aussi traumatisé par ça que les Etats-Unis d'Amérique. Vous imaginez le moment où les policiers sont allés le chercher et l'ont mis dans une salle pour l'interroger Je pense pas que c'était le pays de l'oncle Sam et les droits de l'homme à tous les niveaux au moment où ça s'est passé. Fort heureusement, il s'en est sorti, plus de peur que de mal. Mais les images qui existent avec ces fausses alertes à la bombe et un mec qui a été sorti et traité comme un terroriste pendant plusieurs dizaines de minutes, le temps qu'on se rende compte que c'était faux, c'était extrêmement grave. Et le gars qui a fait ça, en plus d'être bah, une grosse merde tout simplement, quand les états unis d'Amérique se mettent à te chercher, je suis pas sûr qu'il galère à te trouver. Hein. S'il s'est fait choper et qu'il s'est pris un procès au cul, j'ai envie de te dire que c'était bien mérité un... Pfff, à l'icto ça va pas. Là, tu veux prendre ton vol, on te traite comme un terroriste. Mais il y a des gens, c'est des baisers. Il y a des gens sur Internet, c'est des baisers, gros. On termine gentiment. Quatrième histoire, c'est bonus, c'est gentil. C'est une histoire qui vient de Reddit. C'est une histoire qui vient de Reddit et qui est assez golerie, Mais vas-y, euh, elle, elle est assez courte et c'est pour terminer dans un bon mood. C'était un thread. Je me suis dit, vas-y, on va l'inclure. C'est Jarod qui me l'a mis. C'est drôle. C'est un certain utilisateur qui s'appelle Got Milk, qui vient et qui témoigne d'une histoire qui est arrivée avec ses colocataires. Donc, Gotmilk Milk, c'est un mec qui, qui, qui vit en colocataire, en colocation, pardon, avec deux gars, d'accord, ces deux autres gars sont des colocataires Il a appelé le protagoniste en face R D'accord, donc on va l'appeler R également Avec R et l'autre colocataire C'est des mecs un petit peu maniaco-maniaque, d'accord Donc ils partagent des factures, ils partagent le loyer Par contre en ce qui concerne la bouffe, c'est chacun pour soi C'est-à-dire qu'il y a un frigo, mais dans le frigo Chacun met une étiquette sur sa bouffe D'accord, et euh, vous venez pas me le prendre Quoi tu vois, genre, on évite euh... ouais, j... Chacun a son jardin privé, ok, tu viens pas prendre mon lait de chèvre, ou tu viens pas prendre ma salade, ou tu ne touches pas à mon riz ou à mes Kinder Pingouis. Il commence à le faire, j'avoue que c'est un petit peu une organisation Startup Nation, sauf qu'il commence à avoir un petit quack, C'est que notre ami Got Milk, il remarque au fur et à mesure du temps qu'il y a un peu de bouffe qui disparaît. Genre le mec, il aime bien le lait d'amande et tout, tu vois, et il se dit, putain ouais, j'en ai bu deux fois dans la semaine, mais la bouteille est vide. C'est bizarre quand même. Oh, j'ai cherché dans le Tupperware là, et les restes de pizza, il y avait trois parts, il reste plus qu'une. Chelou un petit peu non Donc il commence à soupçonner un de ses colocs et notamment le fameux R simplement parce qu'avec l'autre colocataire, ils partaient ensemble au travail en voiture, tu sais, ils prenaient la voiture à deux parce que ça les arrangeait, ils travaillaient dans la même zone. Donc il se dit mais attends, c'est chelou. Avec l'autre là, on prend la voiture ensemble, je pars le matin, je reviens le soir et bizarrement, quand je reviens le soir, c'est là que la bouffe a disparu alors que tous les deux bah on est partis ensemble et on est rentrés ensemble. Donc il ne restait que R dans la maison qui en plus à ce moment-là souvent partait euh, au travail. Donc il commence à accuser R et euh, notre ami R, il commence à tu vois à dire "Ouais non, c'est pas moi." Mais machin, nana, t'es parano, tu nous rends fous avec tes histoires de bouffe, ta. ta, ta, ta, ta, ta. Sauf qu'il y a des gens dans la vie ils ne savent pas saisir le principe d'avertissement, d'accord Quand tu commences à piquer un peu de nourriture dans un frigo comme ça et que voilà, le mec commence à te soupçonner. Bah logiquement, tu calmes la bécane, tu te dis "Vas-y, OK. Peut-être que je vais nier pour je sais pas mon amour-propre parce que j'ai pas de couilles, mais je vais m'arrêter, je vais calmer." Ah bah c'est pas le cas de R, mon frère. R il continue. Il continue, il boit du lait, il mange des pizzas, des Kinder Pinguin, des Kinder Maxi King, les meilleurs si vous êtes pas d'accord, vous avez un goût bizarre. Sauf que à ce moment-là, notre ami Gote, il en a marre. Il en a marre et sauf qu'il connaît quand même R parce que R c'est coloc, tu vois. Et même l'autre coloc se faisait voler un petit peu des choses, mais un petit peu. Et il sait que notre ami R est intolérant au lactose. Donc qu'est-ce qu'il essaye de faire pour lui prouver que c'est lui Eh ben il va pas installer une caméra pour lui dire, hé, hey, tu vois pas que c'est toi. Bah non, c'est trop facile. Il va prendre son lait d'amande, il va le vider, et il va mettre dedans du lait de vache. Sauf que le lait de vache, pour un intolérant au lactose, autant dire que c'est un peu une intoxication qui fait moyen rire. Il y va il met ça dans, la, dans, dans, dans, dans le frigo. Et le lendemain, après avoir fait ça, il rentre du travail et il y a le frère R là qui est vraiment énervé. Genre, il est zèf, tu vois. Et R, il lui crie dessus et il dit, frère, j'ai passé 40 minutes au chiottes avec diarrhée carabinée à cause de ton lait de merde. Donc c'est-à-dire que le gars, R là, il a, il a c'est un baiser. C'est-à-dire qu'il vole des trucs et tout machin. Il se fait piéger en buvant du lait de vache dans une brique de lait d'amande. Et au moment où, après avoir passé 40 minutes dans le chiottes, chiottes carabinées, comme si t'avais fait double marinade dans la journée, au lieu de se faire discret, il va reprocher à son coloc de lui avoir fait ce piège. Et là le gars bah <rire> Got milk, qui lui dit "Ah bah du coup, bientôt qui volait le lait." Et là Eric commence à dire "Ouais, bon, il se trouve que par Ouais je pouvais un peu taper dans ton lait dans ta nourriture Mais quand même frère t'as abusé tu vois T'es un connard et tout nana t'aurais pu me tuer Tu ou... sais c'est une intoxication tu vois c'est pas cool Et donc du coup R lui il se doute pas que Les deux ils vont travailler ensemble tout le temps Il a volé les deux il comprend pas le mec est un peu con Il commence à aller voir le, le troisième coloc Et il dit bon vas-y viens on le vire de la coloc C'est un fils de pute il a essayé de m'intoxiquer et tout Bon ok j'ai volé un peu mais bon c'est quand même disproportionné Et là l'autre il regarde et il dit mais t'as pas de pote, tu vois. Genre, t'es qui, fils de pute Mais moi, tu m'as volé, on le sait très bien. Et il se doutait pas qu'à ce moment-là, les deux, ils parlaient déjà ensemble pour déménager et le virer de la coloc. Donc, notre ami R a pris ses clics, ses claques. Et après avoir envoyé chasse carabiné dans le shot, il s'est fait virer gentiment de la coloc. Et il s'est retrouvé à devoir vivre tout seul. Bon, au moins, j'ai envie de te dire que cette fois, il ne risque pas d'aller voler des aliments dans le frigo de quelqu'un. Alors, vraiment, pour le coup, cette histoire m'a fait un petit peu rire parce que c'est une histoire commune, elle a rien d'extraordinaire. Mais le petit côté intoxication, puis se faire virer tout en croyant, ah, viens, on le et de m'intoxiquer mais il était pas au courant que les deux s'entendaient déjà ça m'a fait guler et je me suis dit que contrairement à la dernière fois on a terminé avec des histoires vraiment j'ai senti que la première vidéo elle avait choqué des gens je me suis dit aujourd'hui on allait aller sur un ton peut-être un peu plus un peu plus calme histoire de pouvoir être un peu plus euh, tranquille et joyeux à la fin donc c'est tout pour cette vidéo c'est tout pour ces quatre histoires j'espère qu'elles vous ont plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des histoires à suggérer n'hésitez pas à un jarod il ira voir les commentaires et il pourra checker vos trucs et si vous avez des choses sympas on pourrait faire un troisième épisode en tout cas trois 4 cinquième épisode je pense qu'il y a de la matière et ils seront faits mais si vous avez des des choses pour nous orienter ça peut être très cool des histoires de twitter insta international ou pas de préférence pas toujours super connu hein. Si l'histoire n'a pas déjà 14 vidéos dessus c'est aussi un plus et euh, pour ma part bah j'espère que j'ai réussi mon rôle à savoir vous divertir pendant une vingtaine de minutes ou peut-être un petit peu moins en tout cas c'était votre gazac pour une vidéo enfin pour euh, cette vidéo on se retrouve la prochaine pour une nouvelle et je vous dis à la prochaine les amis.